C'est dans les femmes seulement, je devais président. Donc depuis que tu es né là, tu m'as poussé quoi. Il a juste que moi, il a tapé les poteaux, il tape toujours poteaux. Tu as dit frappe à vous que très malin. Tu sais on a des de avec un sapé pépé boutique. Tu sais quoi Comment tu as frappé Non, je te dis dans quoi. Mais c'est de loin il fait comment